Les pozzelles, qui ont une profondeur comprise entre 3 et 6 mètres, étaient des anciens ouvrages ruraux en et d'éco-conception utilisés pour la collecte des eaux de pluie. Leurs réalisations étaient caractérisées par une fosse creusée dans des terrains perméables et recouverte de pierres sèches en rappelant la technique des constructions de paillard. Les pierres vivantes étaient disposées en cercles concentriques, pour former des de circonférences de plus en plus petites, et empilées les uns sur les autres. Ceci formaient une fausse coupole, qui terminait avec l'embouchure au même niveau du plan de pétinement de la campagne, appelé en grégo « buccale ». L'embouchure était protégée par un bloc de calcaire, sur lequel était pratiqué un trou appelé « vera », qui permettait l'extraction de l'eau du sous-sol. Le lac Cudellumuriga de Corigliano d'Otranto était un lieu où autrefois la nature incontaminée se présentait dans sa grande beauté. Les lacs sont des dépressions karstiques creusées dans les temps par les eaux pluviales et périodiquement ils se remplissent temporairement en formant des petits lacs naturels qui fourmillent des vies animales et végétales.